Les états généraux, réunis le 5 mai 1789, sont un échec. Le 20 juin 1789, les députés du tiers état, ne pouvant pas se rassembler dans l'hôtel des menus plaisirs, se rassemblent dans la salle du jeu de paume à Versailles. Ils sont déçus car le roi ne propose pas de réforme et n'accepte pas le vote par tête. Ils prêtent alors serment de ne jamais se séparer avant d'avoir rédigé une constitution. Ainsi, peu de temps après, ils décident de créer l'Assemblée nationale. Cette journée va déboucher sur une révolte populaire. Pour se protéger contre l'armée du roi qui veut revenir à la monarchie absolue, le 14 juillet, le peuple parisien qui se sent menacé assiège la Bastille à la recherche d'armes et de munitions. Pour la première fois, le pouvoir a reculé devant la révolte des parisiens. Les paysans craignant une réaction des nobles, une grande peur se répand dans les campagnes. La rumeur court que des brigands ou des soldats payés par les aristocrates attaquent les campagnes. Les paysans s'arment, attaquant des châteaux tout en proclamant leur fidélité au roi. Ils brûlent les papiers recensant les droits et propriétés seigneuriales, les terriers. Suite aux événements de la Grande Peur, dans la nuit du 4 au 5 août 1789, les députés, notamment ceux de la noblesse et du clergé, décident de renoncer à leurs privilèges. Les droits seigneuriaux, les privilèges des villes et des provinces ainsi que la dîme ecclésiastique sont dénoncés, ce qui met fin à la société d'ordre. Le 26 août, enfin, l'Assemblée adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Celle-ci reconnaît le principe de la souveraineté nationale. Selon ce texte, tous les hommes naissent égaux en droit. Ils ont droit à la liberté, à l'égalité, à la sécurité, à la propriété et à la résistance à l'oppression. En juin 1791, le roi a cherché à s'enfuir et les parisiens se méfient de lui. Après la déclaration de guerre d'avril 1992, les parisiens craignent que le roi, toujours chef des armées, ne fasse le jeu des ennemis. Le 10 août 1792, les gardes nationaux de Paris et des provinces, les fédérés, ainsi que les sans-culottes parisiens, attaquent le palais des Tuileries qui est défendu par les gardes suisses. Ils parviennent à l'emporter. Les conséquences politiques de la prise des Tuileries sont considérables. La monarchie est suspendue et le roi conduit à la prison du temple avec sa famille. L'emprisonnement de la famille royale conduit à l'élection d'une nouvelle assemblée, la convention, qui proclame la première république le 22 septembre 1792 et organise le procès du roi. Cette convention doit alors faire face à deux menaces. D'une part, la menace extérieure, elle doit contrer les révoltes et les invasions des monarchies européennes. D'autre part, la menace intérieure, avec les insurrections des partisans de la monarchie les députés montagnards obtiennent à une très courte majorité l'exécution du roi qui a lieu le 21 janvier 1793. Pour mettre fin aux révoltes, ils s'emparent du pouvoir et instaurent un gouvernement révolutionnaire qui mène une véritable politique de terreur. Pour sauver la République, la Convention confie le pouvoir à un comité de salut public dirigé par Robespierre et les Montagnards. Les libertés sont suspendues, les citoyens sont surveillés et des tribunaux révolutionnaires sont instaurés pour juger les ennemis de la République. Au printemps 1794, la République est sauvée, mais les députés montagnards se divisent. Les indulgents comme Danton souhaitent l'arrêt de la terreur, mais ils sont exécutés sur l'ordre de Robespierre et des enragés. Craignant pour leur vie, les députés de la Convention font exécuter Robespierre le 28 juillet 1794, puis ils rétablissent les libertés et instaurent un nouveau régime, le Directoire. Sous le Directoire, le pays est en difficulté. La République s'effondre le 18 mai lorsque Bonaparte réalise un coup d'État et devient le premier consul. Pendant le consulat, Bonaparte achève l'œuvre de réorganisation de la France, entreprise par les assemblées révolutionnaires. C'est ce qu'il appelle la mise en place des masses de granit sur lesquelles il veut fonder la puissance du pays.